tout le monde c'est windman content de vous voir euh, merci à vipar spectra pour ses magnifiques collants vous savez que windman adore les collants donc euh, regardons ce qui se passe avec euh, la vipar spectra xs1000 superbe lumière qu'on peut ajuster qui est présentement là entre 50 et 75 ce qui veut dire 62.5 Petit collant, Vipar Spectra J'adore les collants Donc, je viens de faire euh, Du Low Stress Training J'ai réattaché mes plans Regardez comment ça fait bizarre Les feuilles sont toutes dans l'autre sens Les feuilles vont revenir L'autre côté Ils vont être attirés par la lumière Donc ces deux plans-là Le Gorios Gedos numéro 3 et le glouki numéro 1 qui pousse vraiment euh, très très rapidement. La tige est vraiment trop grosse, je la misère à le plier. Donc j'espère que cette tige-là et cette tige-là vont pousser et puis je vais pouvoir les attacher ici. Donc ça va élargir le plan en espérant qu'ils qu prennent la largeur parce que regardez là, on voit la terre. Et puis de haut, il ne faut pas voir la terre, il faut vraiment là prendre le plus d'espace possible. Donc j'ai beaucoup de misère là, avec le Blue Key numéro 1 pour prendre de l'espace et le Gorillaz Gerouz numéro 3. Gorillaz Gerouz numéro 3, on va s'en sortir là, il y a des belles tiges ici. Donc je vais pouvoir là, attacher la façon que je fonctionne, regardez J'attache la tige, J'ai pas ça je peux rattacher le plan. Donc les feuilles ici vont revenir vers le bas l'autre côté finalement et puis là je vais pouvoir attacher ces deux là et là ça va la lumière va pouvoir pénétrer à l'intérieur ça va prendre beaucoup d'ampleur j'ai mis des, euh... des petits insectes prévention prévention des squisky ultimate je les ai pas vus encore, mais il faut voir au microscope là. Ça sort là, par le petit trou dans l'orange. Comme je vous dis, ça, ça, ça bouffe les larves des euh, insectes prédateurs. Donc, euh, précaution. Regardez comment qui est beau le pincouche. Ça, c'est ça qu'on veut. Pratiquement, là, on voit presque plus euh, la terre a pris beaucoup beaucoup de superficie la tente hein, c'est une 3 par 3 un peu trop grande pour cette lumière la vipar spectra 2000 euh, xs 1000 qui est faite pour une 2 par 2 pour avoir l'ultime pour avoir le, le, le maximum qu'on peut avoir là, de sa comment je peux dire ça pour en, en, en tirer profil au maximum il faudrait avoir une 2 par 2 pour la floraison 3 par 3 c'est trop gros euh, à l'extérieur de, de la tente, là, ça va être euh, trop loin de la lumière, les bots vont être de moins euh, bonne qualité, j'imagine la grosseur va, euh, va jouer là-dedans, donc on a vu le glouki numéro 1 qui pousse très, très euh, rapidement, le gorios girrous numéro 3, on a connu le 1 et le 2 dans un autre gros, le pinkush, quel numéro lui-là, pinkush. Numéro 3. Incroyable, mais lui là, il est vraiment fragile. Euh, il veut plus d'eau. Besoin de lumière. Quand euh, la lumière s'allume, les feuilles sont toutes vers le bas. aussitôt qu'il y a un peu de lumière il, re il reprend en vie. Trop de lumière, il n'aime pas ça. Très, très, très difficile le pinkush. Et le quatrième plan. Je ne sais son nom, c'est un Glouki. Glouki numéro 2. Regardez, oubliez pas la cicatrice ici, là. J'ai encore du scotch tape après ça. Non, je l'ai enlevé. Oui, encore du scotch tape, regardez. J'avais tapé ça, moi, là, là. Puis la partie du haut était complètement mort. Regardez comment il a pris de l'ampleur. Un peu plus, puis je l'ai jeté aux poubelles, ce plan-là. Regardez, là, j'ai mis une tige ici. Et mon Dieu. Bon, regardez, ça fait un V là. Donc j'allais élargir, élargir l'autre côté ici deux fois. Donc ça fait quatre, 4 tiges là. Une, deux, trois, trois et quatre. Ça fait vraiment élargir le plan. C'est incroyable, là. on va en tirer vraiment quelque chose de bon avec ça. On va, on va en retirer quelques grammes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner les gloukis, les pinkush. Aucune idée. Ça vient de Barneys Farms. Quelques personnes, quelques personnes m'ont dit que le pinkush, je l'aimerais pas. C'est un pinkush différent là, de, de ce qu'on connaît à la SQDC. Certaines personnes m'ont dit que je ne l'aimerais pas. Les gloukis, personne ne m'en a parlé. Est-ce que vous connaissez du monde qui ont fait pousser des gloukis de Barney's Farm? Gorilla's Ghettos, inquiétez vous pas, je connais ça. Gorilla's Ghettos, j'aurais aimé ça que le petit goût de Gorilla sort dans mes deux premiers phénotypes, mais... moi c'est du Ghettos qui a sorti ou je sais pas trop. Donc, si tu as un commentaire, gêne-toi pas, écris un commentaire merci à tout le monde qui me suit hein, sur Instagram, sur Youtube abonne-toi 29e vidéo pour le mois de juin il va en rester une dernière c'est le marathon du mois de juin 30 vidéos en 30 jours on est dans la nuit là, du 1er juillet on va réussir nos 30 vidéos là, dans cette euh, fin de nuit merci à tous très encourageant pour les pouces okay? merci, merci beaucoup je regarde vraiment ça les likes là Bye, gang. Bye, gang. Merci beaucoup. Bye, bye.